Et eh bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, faire le deuxième euh, tour du jardin. On est encore euh, là aujourd'hui, on est le 15 juin. Euh, tout d'abord, je voulais vous remercier. Euh, on a passé le cap des 2000 abonnés. Ce que je vais faire là, euh, je vais vous mettre en description euh, une euh, sorte euh, de pêle-mêle euh, où j'avais fait euh, une sélection de chaînes euh, en a environ 80 que j'ai compté l'autre jour pour vous montrer euh, les chaînes des Amis Jardiniers euh, j'essaye de le mettre à jour régulièrement il y en a peut-être que j'ai oublié mais je vous le mets euh, en lien dans la description et vu qu'on est passé à 2000 abonnés ça je vous remercie euh, j'ai décidé bon il y en a pas mal qui ont fait des concours euh, abonnés mais je vais en faire euh, pour vous je vais vous mettre euh, deux questions vous verrez là tout à l'heure je vais vous mettre une photo. J'ai semé quelque chose dans, dans mon dans la serre. C'est un mélange de trois espèces. Et je vous demanderai de les identifier à peu près. Même si c'est que la famille au pire, si vous n'arrivez pas à trouver le nom de la plante. Il y en a une un peu portée à confusion. Et après euh, vous demandez la surface. Euh, de potager que, que... je fais avec les trois jardins, hein, je vous rappelle je... je dis souvent dans, dans les vidéos ceux qui me connaissent, ce sera un peu plus facile mais c'est pas la surface euh, où il y a la pelouse et tout ça, c'est la surface où vraiment je, je... mets le jardin, les fleurs euh, comme ça... Euh, celui qui trouvera euh, les deux réponses il aura un lot avec euh, deux variétés en plus au choix et je vais faire euh, comme il y a 2000 abonnés je vais faire gagner deux personnes et la deuxième personne faudra au moins qu'elle trouve euh, une euh, une réponse et après bah, on se donne rendez vous euh, je vous ferai peut-être soit un live quand la, tomate, la première tomate sera rouge ou, ou si c'est pas encore le cas je vous ferai une vidéo de, de réponse. Allez on va faire le tour. On va commencer différemment que d'habitude. Là une capucine grimpante qui a du mal à vouloir grimper dans la dans la sauge. Bon, là on est assez tôt le matin. Il euh, y a la coriandre. Bon, il y a de quelques dahlia qui vont commencer à fleurir. Là, on voit les, les boutons. Euh, bah, dans le coup, les scaroles euh, cornées d'Anjou euh, elles ont monté très vite en graines. Ça euh, fallait s'y attendre. Euh, là, c'est une bête. Euh, à mesure environ un m 60 là euh, c'est la troisième année qu'elle est en place là, vous voyez euh, toutes les et regardez ce qu'on disait avec mode jardin d'Alkyle. Euh, ce qui est à l'ombre vous voyez ça montre euh, c'est pas encore en train de monter tandis qu'est au soleil toutes les scaroles sont en train de monter Bon avec un peu de chance euh, toutes les graines sont pas sorties, enfin j'espère. S'il y en a qui sont nés un peu plus tard, là celle-là là. là. J'espère qu'il y en a qui vont naître à la bonne saison parce que celle-là, c'est des salades qui sèment normalement euh, août-septembre. Alors des nouvelles des haricots verts. Vous voyez que y a... en fait là-bas, c'est l'ombre des frênes. Qui a fait retarder les semis et même là euh, toute la moitié de ce rang là j'ai été obligé de la ressemer j'avais fait ça fin avril et vous voyez là où il y a le soleil il n'y a pas du tout de problème alors là il y a les trois variétés de linelle oxinelle et rudy après on va aller voilà les choux kale agrémenté de scarole les choux de blandine elle m'avait donné de la graine alors j'ai pris de la graine ils sont bien partis Faudra que je vois quand faut commencer à récolter toujours des faits nu grec regardez les ça c'est les gousses on dirait des gousses de vanille euh, des choux fleurs je sais même plus vous dire la date où j'ai des semés euh, à côté, il y a des fleurs, un joli cosmos, des lavataires, euh, le zinia. Il va pas tarder à fleurir après les tomates, bah, celle-là, d'où l'avantage de planter euh, tardivement. Je les ai plantés euh, après Miguel. Et il m'a pas défoncé ses tomates du coup, comme elles étaient encore dans la serre. Après au niveau carottes, bon ça commence à être le souk. Parce que là on arrive depuis début juin à 90 mm. Les carottes, là c'est le quatrième semi de l'année. Le premier a été réussi. Et là le quatrième, ah, impeccable. Je vous mettrai en lien dans la description là une vidéo comment j'ai fait. Je je m'embête plus maintenant. Je prépare 2-3 jours à l'avance le terrain. Un coup de râteau pour faire un petit sillon, je recouvre au râteau, je tasse et j'arrose. Et avec mon petit semoir, vous verrez ça dans la vidéo, mais ça fait un, un boulot super. Bon, après au niveau bergine celle là je les avais achetées, c'est des hybrides là c'est les barbantanes et les blanches les quatre là c'est celle de david qui m'avait amené bon elle malheureusement le vent a cassé euh, les f... les futurs fruits alors les c'est un peu dommage parce que ça aurait pu faire euh... Il y en avait trois ouais il y en avait trois et ben le vent a décidé de casser euh, le pétiole là. mais bon c'est pas grave on en aura un peu plus tard mais par contre euh, va falloir que je fasse euh, je sais plus la maladie sur les aubergines c'est autre chose que c'est pas l'humidiu. c'est midi sous les feuilles là ça a fait un feutrage blanc et là je vois que les blanches euh, sont Plus sujets à la maladie, il va falloir que je vais essayer un purin de prêle après les choux de Bruxelles. Ben, bah, c'est vrai que l'attaque des puissons les avait drôlement fatigués. Bon, j'espère que je pourrai en récolter en, en automne après les choux euh, de Milan bah ça commence à vouloir faire des petites pommes on sait pas miraculeux mais bon on verra bien bon bah là un loupé comme quoi ça arrive euh, je me souvenais plus la semence n'était pas bonne alors dans le coup euh, ce je l'ai vu tout de suite j'avais une poké qui me restait euh, je de l'autre variété j'ai dit je vais la mettre là euh, pour finir euh, pour finir le rang et bizarrement il y a que celle-là qui est sortie alors dans le coup bah, j'ai foutu en l'air l'autre semence là, parce que elle a toute euh, pourrie c'est ça je les ai semés il y a il y a trois semaines maintenant ils ont bien bien donné Bon après, la mille pas, elle commence à, à prendre forme. Là, les patates spontanées. Là, c'est un trombolino. Bon, eux, ils commencent à, à pousser enfin. C'est drôlement euh, gourmand en chaleur. Là, le potiron. Ah, bah, il y en a un là-bas. Avec un peu de chance, s'il y a du soleil et pas d'orage tantôt le premier petit marron sera fécondé. Mais ça va pas être évident. il bon, y a une fleur euh, mâle. Après, les haricots de Jaco et Lily, ils montent euh, tranquillement dans le maïs. Regardez, d'où l'intérêt hein, d'avoir... Euh des maïs, euh, moi j'ai compté, euh, j'ai semé euh, trois semaines après le haricot. Dans le coup, il est né quatre semaines. Quatre semaines après que, pour vraiment que le maïs euh, soit assez développé. Hein. Pour une mille pas, faut faut savoir que le haricot, il monte assez vite. Hein. Euh, J'en avais mis un. Ah ouais, il est là. Il est prof vivace. Au pied du tournesol. Je sais même plus ce que c'est, les variétés de tournesol. J'avais eu ça en échange. Il y a une araignée. Après, il y avait quelques fleurs là. Là, il y a une patate qui est en fleurs. Euh, D'autres maïs avec euh, les haricots grimpants. C'est vrai, le maïs euh, il fait 40, 45. Il a été semé euh, mi-avril. Mi Alors là, j'avais semé de la nette avec euh, des rutabaga, je crois. Et les rutabaga. Ah si, il y en a un là. J'avais dû en semer plus. Mais ah ouais, il y en a, ils ont été bouffés par les. Bouffés par les altises, bon bah tant pis. C'était un peu tôt quand même pour les faire. Après, la purée elle est, elle est méga, celle-là, je sais pas. Je sais plus ce que c'est. Voilà, bon, elle fait pas autant de, de fleurs que les naines. Après les poirées. Oublette multicolore que j'avais eu en échange. Une blanche, il y rouge et orange. Après les betteraves, vous voyez, un monde montent pas à graines. Je les ai mis dans un... Je les ai semés en direct hein, là-dedans. Dans de la terre euh, non enrichie en, en azote. Vous voyez qu'elles pousse bien. Et j'avais essayé d'en repiquer. Bon, elles avaient eu un peu chaud j'avais démarré pourtant les feuilles mais ce qu'il faut faire quand vous vous repiquez vous mettez un cajot de un cageot de bois dessus le, le temps que les plants arrivent à déstresser et pour reprendre plus facilement je peux vous dire la première journée j'avais oublié de mettre le cajot ben ça tirait la tête hein. après la sucrine du berry Bon Pour l'instant, il n'y a pas de fruits, mais c'est normal, faut des chaleurs quand même. Après, d'autres maïs, ah bah ben, j'ai oublié les épinards là qui sont à fleurs. Je vais essayer de récupérer la graine. Bon, une petite vue globale du jardin là maintenant. Euh, je pense que je ne vais plus rien y mettre ici. Il y a l'autre jardin, on va aller voir ça. nous voilà rendu dans le troisième jardin la vidéo où je vous avais fait le semi de haricots sous fèves bah, j'ai été drôlement surpris parce que le, le paillage de fèves en fait ça fait rien du tout ça réduit euh, pourtant il y, y avait de la biomasse hein. avec le temps ça a drôlement séché alors euh, pour continuer mon mon essai est éviter de trop avoir à gratter, c'est regarder toutes les paniques qu'il y a là. Il y en a un paquet. Je vais être obligé de passer la, la tranche et je vais essayer de mettre un paillage de lin. Même si je suis pas partisan quand même de pailler les haricots, parce que les haricots, faut savoir que ça aime pas trop l'excès d'eau, quand même. Ça peut venir des maladies après sur les ricos verts, mais je vais faire un essai. Je ferai une partie de rang paillé et l'autre juste comme ça. On verra la différence. Après, au niveau de l'ail, vous pouvez voir qu'il commence à, à se bouer, enfin se casser. Il y, a, il y a Miguel, bien sûr, l'autre jour qui est passé, mais ici, comme c'est protégé par la palisse. Euh, C'est pas du tout ça quand il commence à, à bouer comme ça là, à se couder. On voyait, il ya le feuillage encore vert. Il ya la rouille euh, brune qui fait son apparition. Enfin, non, rouille jaune. Les petits points là. va falloir euh, en fait faire la, la récolte. Euh, vu les températures qu'ils annoncent, j'ai peur que ça ait chaud. Alors ce que je vais faire, je vais les ramasser. Je vais les faire sécher euh, sur une planche. Euh, là, comme comme ils sont debout là pour que la sève descende euh, au caillou Et c'est ça je le fais tous les ans comme ça. Parce que regardez un peu. Le caillou là, c'est les pifs. Ils sont assez extraordinaires. Et les cailleux standards, ils sont jolis aussi. Mais il y a une sacrée différence. Cela après, c'est les pifles Les pifs, pifs j'en ai déterré un hier pour vous montrer. Vous voyez Comme je vous disais, il n'y a pas de. C'est juste un bulbe. Et celui-là, je vais le replanter. Il fera des gros cailloux comme celui-là. Il sera mieux que cela. Alors, je vous ferai une photo de la récolte parce que bon, je vais pas faire la récolte avec vous. Il y a quand même assez à faire. Là. Et là, il euh, y a quelques patates qui ont défané. Elles doivent être bonnes à manger. Euh, ça devait être, euh, je sais plus la variété. J'avais des altesses. Mais les altesses, elles étaient plutôt là-bas. Enfin, il n'y a pas d'importance. Moi, je vais vous dire à bientôt. Et bon jardinage!